Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais répondre à une question encore une fois qui m'a été posée par Clément. Clément il voulait aménager ce, cette voirie, là. il a un projet d'aménagement d'une voirie, je ne sais pas où c'est cette ville, et il veut ben, simuler ça avec une photo adaptée, c'est à dire modéliser directement sur, sur SketchUp. Ça je vous l'ai déjà montré dans une précédente vidéo que je vous mets en lien tout de suite donc je ne vais pas vraiment revenir dessus ensuite faire un rendu verré et aller caler tout ça dans photoshop et euh, quand il m'a posé la question je me suis dit bah c'est pas bien compliqué euh, donc ai, je lui dis envoie moi ta photo je vais essayer et finalement je m'aperçois que c'est pas si facile j'ai trouvé des astuces alors si vous, vous en avez d'autres, si vous avez d'autres moyens, euh, n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire. Ça, ça, ça m'aidera. J'ai réussi à, à caler un petit peu un, un aménagement de la voirie, alors qui est un peu particulier, l'aménagement de la voirie que j'ai préparé. Vous allez voir, mais juste pour essayer de, de, de, faciliter, euh, de faciliter le travail lorsqu'on fait le photomontage ensuite. Donc, avant de commencer, je vous rappelle que dans la description, pour tous ceux qui veulent s'initier. Averé pour SketchUp, eh bien, il y a un lien, il suffit d'entrer son nom et son mail, et puis vous recevez, enfin vous avez accès à la vidéo euh, d'initiation qui prend vraiment le B bas de Veré pour pouvoir faire ses premiers rendus. Euh, et donc cette formation, je l'ai mise à jour d'ailleurs, maintenant c'est sur la version Verenex Next, la dernière. Donc allez-y. Euh, sur ce, je commence. Donc euh, pour bien pouvoir recaler, il va falloir faire attention à plusieurs éléments. Euh, bon, déjà il faut que la photo adapté, ben, vous vous souvenez, je suis bien qu'elle avec les axes, hein, les rouges, sur les horizontaux, les verts, la profondeur, donc il faut trouver les axes parfaits, une fois que c'est bon, on termine, et on commence à modéliser dessus. Donc, moi, j'ai déjà modélisé, j'ai modélisé ça, alors, voilà, je suis parti sur un truc qui n'est pas du tout réaliste, j'avais envie un petit peu de, de faire n'importe quoi, de m'amuser, et donc j'ai fait une sorte de scène d'apocalypse, voilà mon aménagement de voirie à moi, et quand je reviens sur la scène, ben j'obtiens, un... alors là c'est superposé, mais j'obtiens un truc comme ça, et pour pouvoir caler parfaitement dans, dans Photoshop sur la photo, vous voyez que ma photo adaptée, elle fait que ça. Par contre, mon rendu, lui, va venir jusque sur les côtés. Donc, ça va être assez compliqué, finalement, de retrouver les lignes de fuite sur la photo Photoshop, etc. Donc, pour faire ça, vous voyez que j'ai calé. Et là, je vous, je, vous, je vous conseille de faire pareil. Ici, j'ai bien calé cette partie-là au ras de ma photo. Comme ça, ça me servira de repère. Et de l'autre côté, j'ai fait pareil. J'ai arrêté ce mur-là juste ici d'ailleurs je vais pouvoir bouger ce point là qui pas super bien calé hop sur l'axe vert tac ce qui fait que quand je me mets après pour faire le rendu dans cette vue là eh bien c'est parfaitement calé ici et là j'aurais pu dans photoshop j'aurais au moins un repère visuel euh, d'autre part il va falloir faire en sorte qu'il n'y ait pas d'environnement derrière de manière à ce que quand vous fassiez le rendu alors le rendu je vous le montre tout de suite c'est ça j'ai mis un hdry etc mais quand vous fassiez le rendu il faut que la couche alpha et ça je vous en ai parlé dans une autre vidéo que je vous mets en lien aussi tout de suite Il faut que la couche alpha elle, soit bien noire ici c'est à dire que l'environnement ne soit pas pris en compte lorsque je vais sauvegarder de manière à pouvoir glisser ma photo euh, ma photo de, de, de voirie juste derrière euh, pour conserver évidemment euh, la couche alpha le format idéal de sauvegarde ça sera le format png puisque le format jpeg ne garde pas la transparence ne garde pas la couche alpha donc on sauvegardera en png et puis euh, il faut, va falloir aussi faire attention aux ombres parce qu'on voit que sur la photo de base hop, que je vous montre ici il n'y a quasiment pas d'ombre hein. c'est un, un ciel un peu nuageux qui génère pas vraiment d'ombre c'est un peu sombre il n'y a, a pas d'ombre franche donc j'ai pris un HDRI qui me fait un peu le même résultat même s'il est plus lumineux mais il n'y a pas d'ombre hein. on voit que voilà c'est même un peu bizarre c'est qu'il n'y a pas d'ombre du tout presque avec ce HDRI. Donc ça va plutôt bien matcher avec la photo de base donc pensez à ça l'orientation des ombres si vous avez un gros soleil et puis que vous mettez un HD où il n'y en a pas ou l'inverse ben, ça va choquer forcément et puis dernière petite chose euh, je suis allé sur ma photo euh, de base hop, qui est là alors je vais la chercher la photo de base qui est là donc si je fais un clic droit dessus j'ai quand même des informations notamment sur la résolution et là dans détail j'ai 3264 de large par 2448 48 euh, de haut et donc dans mes rendus mes paramétrages de rendu ici dans Vray, ce que j'ai fait pour me rapprocher au plus près c'est que j'ai réglé un format de, de, de rendu d'image bah, égal. que je suis venu ici dans l'engrenage et puis dans render output alors ça rame un petit peu là je ne sais pas pourquoi bah attends, voilà, dans ici Render Output, j'ai réglé 3264 par 2448, ce qui fait que j'ai exactement la même résolution euh, d'image, même si elle est plus large, au moins um, une proportion d'image qui sera égale. Donc j'ai fait le rendu, je l'ai sauvegardé, et maintenant on va aller dans Photoshop où j'ai l'arrière-plan qui est là, et je vais glisser mes rendus, hop, qui sont ici. Alors le toc, toc le diffus. Et quand il arrive, il n'est pas tout à fait à la bonne taille, pas du tout même. Mais je sais que mon repère c'est ça et ça. Donc je vais dézoomer un petit peu. Et puis avec mon rendu qui est sélectionné, je fais Ctrl T au clavier ou pom T si vous êtes sur un Mac. Et puis je vais en maintenant la, la touche Majuscule enfoncée. Alors Shift plutôt. Ouais, la touche. faire Échap. J'ai recommencé. Bon, maintenant la touche Shift pour rétrécir en, en gardant les proportions. Je vais commencer à venir caler donc ici. Je vais faire pareil de l'autre côté et il va falloir que je le fasse plusieurs fois parce que ça, ça bouge un petit peu voilà je suis quasiment bon je viens là je vais donc descendre ça et regardez là comme ça match parfaitement je crois que j'étais comme ça tout à l'heure ah, je l'ai peut-être trop voilà, c'est là qu'il y a toute la difficulté, c'est de venir trouver la bonne échelle, en fait, Notre votre photo. On va dire un truc un peu comme ça. Et puis maintenant, ben, je vous conseille de venir simplement ajuster un petit peu le, la luminosité de la photo, etc. Donc pour ça, vous sélectionnez un masque de, de fusion, hop. Et puis on va lui faire un, un calque de, de niveau par exemple. Ce qui fait que je vais pouvoir baisser un peu la luminosité parce qu'on voit que c'est pas pas super lumineux, hop comme ça. Un calque de couleur, la photo elle est un petit peu jaune, rose ici c'est très bleu gris donc je vais faire pareil, je vais je vais appliquer le même type de masque. Hop, je sélectionne bien mon masque, je fais un calque d'effet de balance de couleurs, par exemple. Et puis, je vais balancer ça un peu dans des, dans des teintes plus jaunes, légèrement plus jaunes. Un peu plus chaud, ouais. Euh, voilà, j'ai pas de passe de rendu vraiment plus intéressante, euh, donc euh, bah, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, il faudrait y passer du temps, rajouter des couches de réflexion, rajouter des détails, etc. et voilà, comment en, en très peu de temps en fait, bah, j'ai pu euh, j'ai ajouté voilà, hop, qui match plutôt pas mal. Alors, on voit qu'il y a encore la colorimétrie qui est pas très bonne, donc je vais insister un peu juste pour voir quel filtre il faudrait appliquer. un filtre photo des fois il y a des trucs c'est un petit peu voilà comme ça donc voilà tuto très court mais je pense que j'ai eu de la question plusieurs fois et plusieurs fois je me suis dit mais c'est pas difficile en fait en essayant d'y répondre finalement je... Je, me... je me suis retrouvé confronté à des difficultés donc euh, voilà, le moyen que j'ai trouvé, c'est de faire des petits repères sur les côtés, de garder la même résolution, bien qu'on à rendre transparente votre couche alpha et faire en sorte que les ombres elle, ben, matchent un petit peu avec le, le décor. J'espère que ce tuto vous a plu. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour, pour un autre sujet. Je ne sais pas encore lequel, mais euh, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi. Ciao